Salut mes amis, on se retrouve encore pour un nouvel unboxing, on est toujours dans la session des unboxings, on va terminer avec le gros colis, vous inquiétez pas. Donc là, on se retrouve avec euh, une petite pochette dans le sens où, bon, c'est pas ça, évidemment, vous connaissez. Euh, je vous avais parlé il y a longtemps peut-être, non pas encore en vrai, d'un site euh, d'un site internet qui s'appelle Tam Surplus, qui vous permet d'acheter euh, plein d'équipements militaires, euh, la survie, plein de choses dans, dans ce style-là. Et il y a quelque chose dans mes affaires que... Ça fait longtemps que j'ai envie d'avoir et que je n'ai pas. Et c'est un garrot. Aussi bien pour euh, simplement pratiquer, essayer en direct, voir, ok, est-ce que c'est compliqué, est-ce que c'est simple. Donc voilà, pour 20 balles, vous voyez. Et du coup, là, on est sur un, un garrot à tourniquet. Il existe aussi un autre type de garrot que j'ai vu il y a longtemps. Et... C'est peut-être la suite. Euh, donc voilà, le site Tam Surplus, je l'ai déjà utilisé pour acheter une ration militaire. Évidemment, vous pouvez trouver ça euh, en ligne, sur Facebook, sur Le Bon Coin, ou si vous avez des contacts dans l'armée, dans les bases militaires, tout ça. Je ne dis pas le contraire. Mais en tout cas, euh, pour acheter des rations militaires, c'est un site qui fonctionne très bien. Et également, pour acheter des garrots comme ça, c'est un site qui fonctionne aussi très bien. Donc, comme vous le voyez, beau garrots, tout ça, tout ça. Donc voilà. On est sur un garrot à tourniquet. Alors, il faut juste arriver à l'ouvrir. Ok, tac. On fait le tour, machin. On continue ici. Donc, euh, voilà. C'est du matos, personnellement, que j'ai envie depuis euh, un sacré moment. Également, comme vous voyez, il y a une partie time. C'est ce qu'en fait, l'idée du garrot, c'est que c'est pour faire une grosse compression. Je ne vais pas vous apprendre ça. Mais bon, tu as une fuite de sang. Tu saignes et tout. Donc, tu as besoin d'avoir... Quelque chose qui vient sur le bras, la cuisse, n'importe, à l'endroit en question. De même être capable potentiellement de le faire, toi, de ton côté. Tu le mets en place. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie d'acheter ce genre de matos pour m'entraîner à ce genre d'éventualité. Euh, sauf qu'on essaiera de voir ça en direct. <rire> pour bien apprendre à, à compresser ça. Oh, putain la vache Ah oui. Et après à le mettre en place et euh, voilà, à bien serrer à mort. Donc c'est ce genre de choses euh, qu'on qu testera à l'occasion. Si justement il y a des personnes qui ont euh, des conseils sur tout ça, n'hésitez ben, pas à vous signaler en commentaire. Je ne suis pas du tout calé sur le sujet, mais je me dis que peut-être qu'on a des abonnés euh, infirmiers ou qui ont déjà euh, testé ou pratiqué avec ce genre de, de matériel. Donc voilà, un garrot simple tourniquet qui servira... Euh, autant pour de la rando que pour du sac d'évacuation avec on a un petit manuel d'utilisateur tout en anglais évidemment ouais donc voilà vous avez un petit peu un max de choses le tourniquet donc ce sera de la documentation à lire et à tester à l'occasion donc voilà un beau tourniquet des familles euh, un beau garrot quelque chose qui j'espère que j'espère euh, ne jamais utiliser mais je préfère en avoir un parce que faire une chute en montagne S'ouvrir une veine ou autre, c'est quelque chose de plutôt euh, pas compliqué à faire. <rire> Donc, euh, surtout euh, en été ou à différentes périodes de l'année, qui sont plus ou moins propices à avoir des chutes de pierre, euh, des avalanches, etc., etc. Donc voilà, le garrot, euh, garrot tactique, garrot militaire euh, qu'on va, qu va garder. Et j'espère euh, qu'on en fera une vidéo. Enfin, voilà, si jamais vous avez envie d'avoir ce genre de format-là en vidéo, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire surtout. Euh, et puis, bah, vous abonner partager les vidéos et puis... Euh... Peut-être qu'on arrivera aux 10 000 abonnés. Et si jamais tu regardes cette vidéo-là, qu'on est à 10 000 abonnés, eh bien, écris un gros first en commentaire. Et là, je pense que ça fera mal aux yeux, mais je serai bien content. Et tu auras peut-être un cadeau. Allez, ciao, ciao